Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 19, la fin de Saint-Joseph, donc le 19 mars, euh, c'est la fin de la neuvaine à Saint-Joseph. Écoutez, je vais mettre sur YouTube le fameux document que j'ai fait circuler concernant votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Euh, euh, toutes les explications concernant... Euh, tout ce certificat-là, euh, les détails euh, concernant le talon de votre certificat ainsi que certificat et euh, votre prénom, qui n'est pas un nom de baptême, et qui ne sera jamais un nom de baptême. Quand on dit prénom, c'est une fiction. Ça précède monsieur, madame ou mademoiselle de votre nom de famille. Moi, dans mon cas, moi, c'est Normandin et un nom de famille, comme je l'ai toujours dit, et vous le savez, je n'ai pas besoin de, de l'expliquer. Une autre famille, ça ne vit pas, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'ADN, ça regroupe, euh, comme moi je suis un Normandin, ça regroupe tous les Normandins de la planète, de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les religions. Ça ne veut pas dire que l'arbre gé généalogique n'est pas bonne. c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que quand on travaille avec des objets et des choses, on travaille avec des objets et des choses. Mais quand on devient dans notre nature humaine des gens responsables, des gens qui peuvent s'affirmer, qui peuvent s'exprimer, là c'est très très différent. Donc, euh, je commence immédiatement euh, en vous faisant écouter ce qu'il y en est euh, de ça. Ça ne sera pas long. Prendre... Ça va commencer. Je vais mettre mes à écouteurs. La. Voilà, là, on s'entend mieux. Je m'excuse. J'ai commencé, mais je n'avais pas mis euh, mes écouteurs. Je à euh, un enregistrement. Écoute ça. Mon micro pour que vous puissiez m'entendre. Donc, je recommence. Le gouvernement va quand même payer euh, des revenus. Euh, donc, euh, il va subvenir aux besoins euh, des familles euh, qui ne peuvent pas travailler parce qu'on s'aperçoit actuellement que beaucoup d'entreprises, de commerce et quoi que ce soit, ne travaillent pas. Donc, euh, ils ferment. C'est-à-dire les employés sont, sont mis à pied pour euh, ne pas risquer la propagation justement du, du COVID-19 et tout ça. Donc, euh, le gouvernement fédéral ben, est supposé de, de payer un peu plus de 500 dollars par semaine à ces personnes euh, qui ont, sont dans le besoin, qui n'auront pas les moyens de payer soit leur loyer ou leur subsistance, la nourriture ou quoi que ce soit. Il faut que c'est important que tout le monde puisse manger. La seule chose c'est que les médias d'information actuellement euh, vont faire comme propagande que euh, va, que nos gouvernements vont emprunter cet argent là ce qui est complètement faux. Les gouvernements n'empruntent absolument rien. Vous savez, depuis l'accord de Bretton Woods de 1944, euh, le gouvernement ici au Canada euh, s'est entendu euh, euh, dans une convention avec euh, le système bancaire que la Banque du Canada a pour euh, mission de fabriquer des billets de banque et de la monnaie métallique, okay? de la monnaie divisionnaire qu'on appelle. Alors que depuis 1944, toutes les banques à charte privée, ainsi que le Mouvement des Jardins et des Caisses Populaires, fabriquent de l'argent NSF sans provision. De, de l'argent qui n'a pas de billets de banque, donc c'est de l'argent qui n'a pas de scène, qui n'a pas de pièces. C'est seulement de l'argent de plume. Comprenez. Donc ils prennent un stylo, ils prennent un bout de papier, ils mettent un montant et l'argent est créé. Aujourd'hui, étant donné que ça se fait sur ordinateur. il n'y a pas de problème. Les gens peuvent euh, simplement arriver et euh, euh, aller chercher toute l'information sur, euh, sur l'informatique. Et euh, tout le fait, euh, carrément, sans aucun problème, il n'y a, a aucun trouble avec ça. Euh, les gens vont être payés, mais c'est payé avec de la monnaie NSF, de la monnaie sans provision, sans pièces et sans monnaie. Il n'y a pas un dollar là-dedans, puis il n'y a pas une cente là-dedans. Il n'y a pas un loonie. Cet argent-là, c'est le gouvernement qui la fabrique. Euh, là, je vais quand même vous expliquer une chose, c'est que, euh, étant donné qu'il n'empruntera pas. Savez-vous pour la raison que le gouvernement n'a pas l'emprunté? Parce que nous sommes des personnalités juridiques. Donc, nous, si nous sommes des personnalités juridiques, le prénom, il est inanimé. Parce que moi, c'est le baptisé qui, qui est animé, qui est vivant. C'est Jean-Joseph Antoine Pierre. Euh, je regarde euh, le lieutenant-gouverneur euh, Fizet. C'était Joseph Alphège euh, Joseph Alphège Marie Fizet, en 1944, si où il a déclaré lui-même publiquement, puis je le vois sur Internet, comme quoi son, an, son nom de baptême a été altéré par Fizet, par son nom de famille. Donc, euh, je ne suis pas le seul à le dire. Et euh, quand vous vous présentez euh, devant l'autorité publique, d'habitude, vous vous présentez avec ça ici. Hein? Ça, on appelle ça un certificat de naissance du directeur de l'état civil. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Il y a le talon en bas. C'est écrit urgent, là? Ça, c'est le talon. Je sais pas si... Hein, je vais essayer de me placer comme du monde, là. Voyez-vous? Ça, c'est le talon. Le chiffre en rouge en bas, ça, c'est de l'argent. Euh, passé euh, 9 euh, millions de dollars, 9 999 999 là, euh, 10 millions, c'est la lettre A, 11 millions, c'est B, 12 millions, c'est C, c'est des lettres. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Puis, euh, si c'est 161 millions, c'est euh, la lettre, euh, c'est la 16e lettre. Puis là, ils vont rajouter le million, la lettre du million. Ça peut être un million, deux millions, au, euh, au chiffre que vous avez là, là, aux six autres chiffres. Vous comprenez? Donc, 161 millions euh, et ainsi de suite. Euh, vous allez voir que le nom ici, euh, il est en réversion. Là. Euh, je ne sais pas si on peut le, le voir ici. C'est ça. Il est là, là. Est en réversion, est à l'envers. Donc, euh, c'est reverse refund, donc c'est un remboursement. Donc, quand vous payez avec un, un numéro 96 dans le bas d'un document, que ce soit Vidéotron, que ce soit Hydro-Québec ou quoi que ce soit, c'est parce que le compte est payé en deux parties, deux fois. Une fois, c'est le gouvernement. OK? Voyez-vous, à partir du haut, là ça, ça passe au gouvernement. Euh, la partie du haut, vous allez voir que. Il y a des parents là-dessus. Les parents, c'est leur nom juridique. Donc, c'est tout inanimé. Tout ce qu'il y a là, c'est inanimé. Ça n'a pas de vie. C'est signé ici, on va quand même le voir, là, que c'est signé par le directeur de l'État civil. Il y a une signature. C'est certification conforme. Donc, ce document-là se trouve à altérer votre identité. Vous allez voir ici qu'il se trouve avoir un numéro QC, un numéro de document. Ça, normalement, c'est un chèque. Parce qu'il se présente en beau aussi. Voyez-vous? Puis il est en reverse fond, il est en envers, il est à l'envers. Donc c'est le chèque qui se trouve à répondre pour le montant ici de 7 734 073 L'argent, il existe présentement, elle est virtuelle, elle est fictive, elle est sans provision. C'est cet argent-là que le gouvernement va prendre. Et étant donné que le pays est fondé sur la valeur par capita, donc par tête, au Canada. Quand on parle d'une tête, on parle d'une personnalité juridique. Une personnalité juridique, ça n'a pas de vie. C'est tout simplement un prénom. Ce n'est pas un nom au masculin ou au féminin avec un nom de famille. C'est un prénom. Ça précède votre nom de famille, puis le nom de famille, lui, ben, ça date de la loi 6 du Fruitard de l'an 2, du 23 août 1794. Ça ne fait pas mille fois que je dis, ça fait c'est la première fois. Ça fait pas mille fois. Ça fait mille fois goûter euh, Là, on va aller un petit peu plus loin là-dessus, parce qu'oubliez pas que les médias d'information vont vous dire que là, on va s'endetter. Là, là, vous allez être tout paniquer parce que vous allez dire Ah, oh, le gouvernement, là, on lui coûte cher, puis tout ça, puis il faut payer des impôts. Non, non, non, non, non. N'oubliez pas que les impôts, ça se paye avec de la monnaie NSF, sans provision. Vous, vous travaillez peut-être 7-8 heures par jour. Vous travaillez peut-être 5 jours par semaine. Alors que l'intérêt d'une dette, comme l'intérêt du capital de l'argent, ça c'est à chaque seconde de votre vie, jour et nuit. Il n'y a pas personne qui est capable de rembourser l'endettement qui lui pèse sur les épaules. On est endetté à 174 de nos revenus, donc quand vous faites 100 de revenus, vous devez 174 de dette. Que ce soit au gouvernement, peu importe, vous devez 174 de dette. Que vous ayez une maison de, de 300 000, de 60 000, ou de 3 millions, ou de 33 millions, ou de 103 millions, elle appartient au gouvernement. OK Peut-être pas démarrer, lui, avec euh, sa fortune. Et euh, Thompson, l'homme le plus riche au Canada, qui fait euh, 83 millions de dollars de salaire, de revenus par année. Euh, ces ces gens-là ont sans doute, euh, oui, euh, un bon pouvoir pour être capable de négocier avec le gouvernement. Mais on n'est pas tous comme ça. OK? Là, je vais vous montrer l'enregistrement de déclaration de naissance vivante. Ça, il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne <rire> savent pas ce que c'est. Ça, c'est le premier document qui est signé quand vous venez au Monde. Et vous allez voir que le prénom ici, puis le, votre nom de famille, c'est dans des petits carrés. Hein? C'est en lettres moulées. Puis vous allez voir, c'est Jacques, Joseph, euh, c'est ça, c'est Jacques, Joseph, puis il y a des traits d'union. C'est Joseph, Jacques, Antoine. Ils ont mis des traits d'union dessus. Mais il manque Pierre, parce que Pierre, ça fait partie... Mais Joseph, Jacques, Antoine, euh, donc, ils ont déjà altéré... Mon nom de baptême, parce que sur mon certificat, sur mon extrait de baptême, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. C'est pas Joseph-Jacques-Antoine. Euh, Et en plus de tout ça, il manque Pierre. Et vous allez voir en, en bas de, du certificat ici, là, de ce, cet enregistrement de déclaration de naissance vivante de la formule D, numéro 149-844. Vous allez voir le numéro en bas, qui est 149-844. Puis, un chiffre 8 écrit au stylo. Ça, c'est parce qu'ils l'ont utilisé huit fois. C'est une sûreté. Ça fait partie de votre certificat de naissance. Je continue. De mon nom de baptême, Mais, ils ont omis de mettre le nom de Pierre dessus. Mais, vous allez voir ici en bas, là. Voyez-vous le numéro en bas, là. 149-844. Puis, au stylo, ils ont mis 8. C'est parce que ça, c'est votre sûreté, puis le gouvernement l'a utilisé huit fois. Il a utilisé ça huit fois, quand il a besoin d'argent. Mais ça, regardez bien. Et chaque fois qu'il l'utilise, ça rajoute un actif sur votre valeur. N'oubliez pas, c'est comme si on était une maison nous-mêmes, notre corps, et que le gouvernement décide de mettre de l'argent sur cette maison-là pour l'améliorer, pour qu'elle soit encore plus riche en valeur. Donc, il faut qu'il dépense. Donc, quand on dit des achats et des ventes, des revenus et des dépenses, ça fait partie de tout le système économique. Donc, la dette comme telle pour un gouvernement, ça n'existe pas et ça n'existera jamais parce qu'on est des objets, on est des propriétés qui appartiennent au gouvernement et la nature humaine n'est pas titulaire de droits, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la jouissance des droits civils et n'est pas sujettie à l'obligation de débiteur. Donc, elle n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire et de payer des impôts. Vous comprenez ça? Donc, automatiquement, euh, c'est là que le gouvernement a toute sa valeur et une nature humaine n'est pas titulaire de droit. Donc, euh, automatiquement, vous devenez tout simplement le représentant autorisé par votre nom de baptême sans nom de famille. Vous devenez le représentant autorisé de Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin qui est dans la partie supérieure de votre certificat de naissance, et de Jacques Normandin, qui est dans la partie inférieure, qui est sur le talon, et dont le nom est écrit en réversion. Le numéro ici, 149-844, et là, je vais vous montrer ici, le numéro d'inscription de naissance. OK? Si je peux me placer de la bonne façon, euh... Attendez un petit peu, il est là. Ok. Regardez, c'est quoi là, les six derniers chiffres 149 844. Donc, le document que je viens de vous montrer tantôt, qui est la formule D du ministère de la santé publique, il finit par six chiffres 149 844 que vous voyez là, puis ils l'ont utilisé huit fois. Et quand ils utilisent l'argent, qu'il a la créé. Mais Ça donne un actif supplémentaire. Il est à 5 millions, mais il l'a utilisé huit fois puis ça l'a augmenté. Mais étant donné que celui-là, ici, il est pour Jacques Normandin, Jacques Normandin, lui, il vaut 5 312 714 Alors que si vous allez ici, c'est Jacques-Antoine Normandin. C'est plus pareil. Jacques-Antoine Normandin, lui, il vaut 7 millions. Oui, et Jacques-Antoine Normandin n'a pas de numéro d'assurance sociale, mais il fait quand même partie de la personnalité juridique du prénom Jacques-Antoine avec un trait d'union et du nom de famille Normandin, mais il n'a pas de numéro d'assurance sociale, contrairement à ce que, à ce que disait euh, l'avocat Guy Fontaine. Euh, dans la poursuite judiciaire qui m'a emprisonné en 2014 et qui a dit que les noms de famille, les prénoms et tout ce que vous voulez c'est tout pareil. Ça c'est l'agence du revenu du Canada qui l'oblige à dire ça c'est euh, la vidange qu'on appelle le barreau du Québec où se retrouvent la majorité des crapules de notre système ici puis je ne dis pas que c'est tous des mauvais juges que c'est tous des, des mauvais avocats c'est pas vrai. Des avocats qui sont victimes de l'obligation de mentir et des juges qui sont victimes de l'obligation de mentir mais ils n'ont pas le choix, c'est leur profession, et c'est leur administration du barreau, ce, cette vidange du, du Québec, qu'on appelle le barreau du Québec, qui administre tout le Québec, toutes les entreprises et tous les individus partout au Québec. On continue. 734 073 Et quand vous voyez le QC ici, le numéro de document, c'est chèque. Mais ici, à côté, le QC 30... Euh, QC euh, 32 194 ça, ça serait normalement, ça serait le fameux numéro de certificat euh, qui se trouve à être un acte tout simplement euh, financier. Vous comprenez? C'est une lettre de change. C'est euh, euh, le numéro de la lettre de change pour ça ici. Alors que l'autre document ici... Que vous voyez, ça c'est. OK, ça c'est Jacques Normandin. Donc, euh, le QC 32194, là, que vous voyez ici, ça, ça se trouve être le numéro de la lettre de change. Alors que l'autre ici, qu'on voit B570735, là, ça, ça se, trouve, se trouverait être le numéro du chèque. Parce que le QC, c'est le chèque, c'est le compte. Ça se trouve à être un, un compte chez Ducie et ça appartient au gouvernement, ça. C'est le gouvernement qui possède ça. Donc, euh, l'argent qu'il va créer, ça donne un, un plus-value à la tête que vous êtes. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la nature humaine n'existe pas. En droit, ni en commerce, ni en industrie, ni en banque, à nulle part, ça n'existe pas. La nature humaine, elle n'est pas titulaire de droit. Et le mot titulaire en droit, ça veut dire jouir. Avoir la jouissance, c'est être titulaire. Et ça, c'est nom. Donc, automatiquement, quand on dit vous êtes titulaire, si vous dites oui, vous, vous ne savez pas que ça veut dire jouissance. Et j'ai vu un avocat qui avait commis des crimes, qui a passé devant un juge, et l'avocat qui défendait un avocat parce qu'un avocat ne se défend jamais seul. Il est toujours défendu par un autre avocat. Il y a rien que les citoyens qui, qui sont obligés de violer l'article 128 de la loi du barreau et l'article 59 du code de procédure civile qui se, se présentent seul devant le juge sans avocat. Et euh, la Cour des petites créances, ben ça, c'est complètement illégal, délictuel, illégitime. Euh, normalement, c'est des arbitres qui sont là, c'est pas des juges, et euh, ils ont pas le droit de vous juger. Un peu comme Anne-France Goldwater, son émission, l'arbitre à la télévision, c'est pas supposé d'être. C'est pas supposé d'exister comme tel. Et ça, on appelle ça de la médiation. C'est plus un tribunal comme tel. Et dans ce temps-là, ils sont pas supposés d'utiliser la loi contre des gens qui ne sont pas représentés par un avocat quelconque pas supposé d'utiliser la loi, c'est supposé d'être strictement discrétionnaire et arbitraire. La loi ne s'applique pas euh, à, sur un, une poursuite judiciaire devant euh, euh, la cour des petites créances. Je continue. Non. En politique et en judiciaire et juridique, parce que titulaire normalement quand on, on est entre citoyens. Ben, je vais vous dire franchement, titulaire, on pense qu'on possède quelque chose alors c'est complètement faux, on ne fait que jouir de quelque chose. Je vais aller un petit peu plus loin que ça parce que ici, voyez-vous là-haut, ici, là, du fameux enregistrement des déclarations de naissance vivante, il est en marge. Je suis obligé de mettre mon document à l'envers, mais ben je suis coté. Puis ce qui est écrit ici dans la marge, je vais vous lire parce que je l'ai mis en gros sur un document ici. Écoutez bien ça. C'est écrit. OK. Écrire lisiblement avec une encre indélébile. Ceci est un document permanent. Chaque information doit être donnée minutieusement. Cette formule, placée dans une enveloppe sur laquelle est imprimée « Statistique fédérale franco »,« Pénalité » pour usage illégal 50 Et correctement adressé, jouira de la franchise postale. Donc ça ça veut dire que c'est le gouvernement qui doit vous expédier si vous faites votre demande de ce document-là, c'est lui qui vous l'envoie par courrier recommandé. Je continue, c'est écrit aussi. La citoyenneté est définie par la nation à laquelle l'individu doit allégeance. Pourtant, c'est drôle, on est de faire allégeance à la reine et non à un État, à une chose. On fait allégeance à quelqu'un de vivant, pas à pas un objet, à la chaise. Je continue. Le terme « canadien » s'applique à toute personne qui jouit des droits que lui confère sa citoyenneté au Canada. est désignée sous ce terme « toute personne née au Canada » qui, subséquemment, n'a pas acquis d'autres nationalités. L'origine raciale sera indiquée en disant à quel peuple chacun des parents appartient ou quelle est leur race, soit anglais, irlandais, écossais, français, allemand, russe, ukrainien, entre guillemets, rutenne, etc., on ne doit pas se servir des mots canadiens ou américains, car il exprime la citoyenneté, mais ne désigne ni une race ni un peuple. Donc, quand on dit canadien ou américain, ce n'est ni une race ni un peuple. C'est tout simplement un citoyen. C'est ça ce qui fait que vous êtes un objet. Je vous représente encore le document. Attendez un petit peu. On va revenir à. Allons, moutons, attendez un peu, voilà, voilà le document. C'est ça l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, la formule D. Puis ça, il y a ça, là, mon nom de bâtiment que vous voyez là, puis il manque le prénom, euh, il manque Jean, parce que ce n'est pas un prénom, parce que c'est tout euh, séparé par des traits d'union. Non, il manque Pierre, mais ils ont séparé ça par des traits d'union, alors que sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil, il n'y a pas de traits d'union. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de virgule. Les, les prénoms sont tous superposés un par-dessus l'autre. Et euh, ça, ça veut dire que quand que je suis né, ma mère a eu Joseph, elle a eu Pierre et elle a eu Antoine en même temps. Ça, c'est dans le ministère de la Santé publique que, que c'est formulé de cette façon-là. C'est l'orthographe, c'est le français, c'est la grand qui s'applique là-dedans. Et à partir des règles de grand-mère, ces fautes de grand-mère-là en disent long, c'est volontaire, c'est intentionnel. Et à partir de là, tous ces prénoms-là ne sont pas baptisés, n'ont pas d'ADN. Ce sont des prénoms qui complètent le nom de famille. Et dans le fameux jugement euh, du juge Serge Champoux, je vais vous donner le numéro de dossier ici. Du juge Serge Champou, c'est le dossier 455-01-011755-117. Le juge Champou a acquitté Dresden Tomic parce que le constat d'infraction était au nom de M. Tomic, qui est un prénom alors que le constat d'infraction aurait dû être au nom de M. Drizon, qui est un nom de famille. M. Nom de famille. Et parce que ce n'était pas M. Nom de famille, mais M. Prénom, bien, M. Prénom a gagné, alors que M. Nom de famille n'existait pas dans le constat d'infraction. On continue. Euh, L'enregistrement de déclaration de naissance vivante, ça vient du ministère de la Santé publique. Donc, euh, quand vous regardez ici sur le certificat de naissance, c'est bien écrit, Jacques, Joseph, Pierre, Antoine. Voyez-vous là-dessus, vous, des virgules ou des traits d'union? Pas du tout. Hein? Donc, ma mère, pour le gouvernement, elle a eu un quadruplet quand elle m'a eu. Elle a eu Jacques, elle a eu Joseph, elle a eu Pierre, puis elle a eu Antoine. Puis on voit ici, naissance 1951-06-13. Mais si vous allez en bas, c'est Jacques Normandin. Jacques Normandin est dans le bas ici, là. Hein? Jacques Normandin qu'on voit ici dans le bas. C'est drôle. Lui, là. Essayez-nous de trouver une date de naissance sur le talon. Il n'a pas. Il n'a pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne sait pas lequel de Jacques, de Joseph, de Pierre ou Antoine est a eu une date de naissance. Donc, ils ont pris Jacques, qui n'a pas de date de naissance, ils l'ont mis en bas. Alors que les autres n'ont pas de nom de naissance. Celui qui a une date de naissance, c'est celui qui est baptisé avec des traits d'union et son nom ne doit pas être altéré par un nom de famille et il ne doit pas être altéré par l'absence de traits d'union remplacé par des virgules et on parle de grammaire. On parle de grammaire et d'orthographe grammaticale. Donc, voyez-vous comment que ça a été tellement réfléchi, nous corrompre, nous mentir. Et depuis votre naissance, vos gouvernants vous mentent par les médias d'information qui vous mentent et qui vous trompent. Et ce que j'ai mis sur Internet hier concernant le COVID virus, le COVID-19, c'est déjà effacé. Il a fallu que je le mette sur YouTube de façon à continuer à pouvoir vous le publier. Facebook ne voulait pas continuer à le publier. On continue. Pas. Puis, il était en réversion. Ça, ça veut dire, c'est reverse refund. Donc, ça se trouve, va être un remboursement, ça. c'est marqué urgent. Voyez-vous? Le chiffre, ici, en bas, à gauche, en, en rouge ou en orange, appuyez ça comme vous voulez. Mais ça, c'est un montant. C'est un signe de pièce. Ici, il n'y a pas de date de naissance. Contrairement, en haut, ici... Puis, euh, pourtant, c'est supposé d'être mon nom de baptême avec des traits d'union. Lui, il n'y a ni trait d'union, ni virgule. C'est un quadruplet. Souvenez-vous de ça. Donc, chacun est la propriété du gouvernement, mais celui qui a été décidé, euh, tout simplement désigné, pour avoir un numéro d'assurance sociale, social, bien, c'est Jacques. Alors, si vous allez de l'autre côté, ici... Jacques-Antoine n'a pas de numéro d'assurance sociale. Lui, il n'en en a pas. Parce que tu pas le droit d'avoir deux ou trois ou quatre numéros d'assurance. sociale. Mais remarquez qu'il n'y a pas de trait d'union. Le gouvernement, lui, l'a mis sans trait d'union, alors que moi, quand je suis allé chercher mon attestation de naissance à l'hôpital Saint-Charles à Saint-Hyacinthe, j'ai donné mon nom Jacques-Antoine Normandin et il y a un trait d'union entre Jacques et Antoine. Puis si vous regardez la partie supérieure, tantôt, ils vont vous le montrer, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de trait d'union à Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, alors que vous allez voir le certificat de naissance de mon frère, tantôt, c'est Jean-Marie avec un trait d'union, puis c'est le seul prénom qui a un trait d'union dans la partie supérieure du certificat de naissance. Est, tout est calculé pour vous mentir, pour vous tromper et pour vous voler. Puis, on vous donne beaucoup de choses. Le gouvernement vous donne beaucoup de privilèges. vous donne de l'argent en masse. Mais c'est tout de l'argent la scriptural. Vous savez qu'avec un dollar actuellement, vous pouvez payer une dette de 1145 dollars. Je vais vous l'expliquer plus tard. Même si c'est un quadruplet, là, ici, là, même si c'est Jean, Joseph, Pierre, Antoine, on sait que je avoir quatre numéros de la sociale. Il y a quatre naissances. Vous savez. Ces gens-là sont intelligents, mais ils ne sont pas encore assez intelligents pour connaître les gaffes et les bêtises et les bavures qu'ils font quand ils, qu ils essaient de nous tromper. OK? J'ai été chercher euh, l'automne dernier mon MDSC, mon dossier service Canada. C'est pas plus compliqué que ça. Ils m'ont demandé ici... Euh, ils m'ont demandé... Euh, écoutez, euh, pour avoir votre MDSC... Vous allez me donner euh, vos informations. Je donnais ça par téléphone, elle ne me voyait pas rien. Donc, elle m'a demandé, elle a dit, euh, « Votre nom de famille? » Mais ça dit votre nom, simplement votre nom. Je savais que je m'adressais à quelqu'un qui ne fait pas la distinction entre une nature humaine et une personnalité juridique. Puis je, puis je savais que je n'avais pas à commencer à l'embarrasser avec son ignorance pour essayer d'avoir quelque chose qui vient du gouvernement. C'était pour mon fonds de pension. Donc, euh, j'ai joué le jeu, j'ai dit euh, c'est Jacques Normandin. A dit votre numéro de son social, ben c'est 231-249-525. Je n'ai pas dit RI qui est le critère de reconnaissance. Ça finit tout simplement par euh, euh, euh, Jacques Normandin. Puis numéro de sociale social 231-249-525. Là, on m'a demandé votre date de naissance. Écoutez. Ici, là. C'est marqué Jacques Normandin. Il a pas de date de naissance. Le qui est, là, je l'ai pas ici, le qui vient du directeur de l'État civil, confirmant que Jacques Normandin n'a pas de date de naissance. J'ai la lettre du directeur de l'État civil. Puis pourtant, je ne suis quand même pas un imbécile. Moi, je pensais que Jacques Normandin, ici, on pouvait se référer à la date de naissance en haut. Non, non. Jacques lui en bas, ce n'est pas, pas Joseph, c'est pas Pierre, c'est pas Antoine, c'est seulement Jacques. La date de gens, naissance... pas de date de naissance, je suis en bas. Il est temps. La date de naissance, c'est seulement au baptisé, avec des traits d'union. C'est un nom, c'est pas un prénom, c'est un nom. genre que trait d'union, Joseph, trait d'union, Antoine, trait d'union, Pierre. Puis Normandin, ça, ça altère. Ça altère mon, mon nom de baptême, qui est au masculin. Euh, et c'est comme, je vous disais tantôt, euh, Sire, Joseph, euh, Eugène, Marie fisait. Le lieutenant-gouverneur en 1944 qui a avoué publiquement que son nom de famille fisait, euh, contaminait, tout simplement altérait euh, son nom de bataille. On continue. En réversion. Si ça avait été pris en haut, il ne l'aurait pas mis à l'envers. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, automatiquement, ici, Jacques qui a le numéro de la sociale, 231-249-525, c'est un pseudonyme un pseudonyme, c'est un nickname. Un prénom puis un autre famille. Ça prend un prénom et un autre famille pour avoir un numéro d'assurance sociale. Puis le prénom et une autre famille avec le numéro d'assurance sociale, c'est inanimé. Donc, euh, si on fait une histoire courte avec Service Canada au téléphone, quand j'ai parlé à la préposée en question, ben elle euh, m'a dit, écoutez, elle a dit si vous voulez bénéficier des privilèges de la loi, euh, on continue comme ça. Euh, Donnez-moi quand même la date de naissance, même si vous savez qu'il n'y en a pas. Fait que là, je lui ai dit, bien écoutez, je suis obligé de vous mentir, et euh, ensuite de ça, là, je lui ai dit, c'est parce que le gouvernement a le droit de nous mentir aussi. Il n'a pas dit un mot là-dessus, c'est certain, parce que c'est donnant-donnant. Elle m'oblige à lui mentir de façon à ce que Jacques Normandin, qui est inanimé, puisse aller chercher l'argent sur les fonds de retraite et le fonds de pension pour pouvoir bénéficier des privilèges de la loi. Vous comprenez donc, euh, on a continué comme ça et à partir de là, je savais et je sais maintenant que le gouvernement nous ment à tour de bras et que c'est toute de l'improvisation, de la fabrication de faux dans toutes sortes de renseignements publiés euh, dans les médias d'information ou quoi que ce soit. On continue. Ce n'est pas un verbe. Le verbe, c'est celui qui est baptisé. Comme le Christ, on disait, et le, et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et le Verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous. Okay? Je vous dis ça de même, là, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui aiment euh, quand même écouter certains extraits des fois des, de la Bible ou quoi que ce soit, mais il y en a d'autres qui ne euh, veulent rien savoir de ça. Quand euh, je leur parle de ça, ben, ils ont des boutons dans le visage puis euh, ils ne se contiennent plus. Ils viennent complètement fous. Mais ça ne fait rien. Donc, euh, vous voyez comme moi, que le gouvernement s'y décide de vous donner 500 ou 600 dollars par semaine à cause justement de, de ce problème euh, du coronavirus qui est le COVID-19, euh, qui est une pandémie, euh, et à remercier le bon Dieu d'une certaine façon, parce que si on avait eu une guerre mondiale, les armes, les, armes, les bombardements et tout ça, comme ça, ça, ça c'est régulier là, dans, au Moyen-Orient, euh, justement, dans les pays du Moyen-Orient où ça se bat, mais ben, ils détruisent tout. Les bâtisses, c'est tout ce que vous voulez. Ici, euh, ils veulent détruire l'humanité, mais il ne faut pas qu'on détruise des propriétés, les maisons, les blocs, ou quoi que ce soit. Euh, vous savez, comme moi, ce pas une nouvelle, ça, c'est écrit partout. J'ai euh, euh, euh, tout simplement des liens Internet qui, qui disent d'où provient ça. Ça a été fabriqué en laboratoire, euh, euh, en Chine, et euh, ça, c'est. Euh, par, euh, comment je peux dire, donc par erreur, ça s'est propagé dans une poissonnerie pas loin de euh, ce fameux, euh, cet édifice où ils font des expériences avec euh, des virus et euh, ils se trouvent euh, à, à faire un mix génétique entre les virus euh, animaux et le virus euh, humain. Donc, c'est ce qui est arrivé. Vous et, savez que… Euh, non, ben, vous savez qu'ils ont découvert le vaccin en 2004. Le vaccin, euh, il est basé aussi sur le vaccin euh, de, varicelle, de la varicelle, et euh, semble-t-il... En tout cas, j'ai mis ça public hier sur Internet, sur euh, Facebook, même s'ils l'ont bloqué hier, euh, et c'est bien expliqué. J'ai le document de 320 pages, comme quoi c'est un brevet, ça a été breveté, euh, c'est la Chine, la France et l'Allemagne qui ont fabriqué ce fameux virus-là, et euh, ça a commencé euh, en Corée, euh, ou, euh, dans ce coin-là, dans le bout de Saïgon, dans, dans ce coin-là. Donc, euh, on continue là-dessus. Et le vaccin existe, même si on vous dit dans les médias d'information actuellement qu'il travaille pour le vaccin. Il existe depuis 2004 et euh, ça, ça va tout simplement sauver les enfants les plus jeunes. C'est les vieux qui vont disparaître. Mais ils l'ont dit dans le document en question, que les enfants vont avoir une certaine protection. À moins que l'enfant soit vraiment faible de nature, soit malade de nature, bien là, il résistera peut-être pas au virus. On continue. C'est certain que c'est une guerre euh, bactériologique, c'est une guerre chimique, et euh, il faut vivre avec ça. Puis c'est tous les pays du monde. Donc c'est une forme de guerre mondiale. Mais c'est une guerre mondiale... Euh, on pourrait dire peut-être civilisé. Parce que euh, on ne peut pas dire que, sauf peut-être Justin Trudeau, qui est un petit peu perdu, ce petit gars-là, mais on, on a un bon premier ministre ici, euh, François Legault, et puis euh, comme disait justement le médecin tantôt que j'ai écouté euh, sur Facebook, euh, euh, qui a dit de faire attention, il faut, faut respecter la consigne qui nous est ordonné euh, par notre gouvernement actuellement, par nos dirigeants. Euh, on dit, le système de santé en ont plein les bras actuellement. Les médecins, les infirmières et tout ça, ces gens-là sont à risque continuel d'attraper ce virus-là. Et puis, euh, si on, on aime notre nature humaine, si on aime notre société humaine qui n'est pas juridique, qui n'est pas un pseudonyme ou un prénom et un nom de famille avec un numéro d'assurance sociale, si on aime vraiment ce qu'on est dans la nature humaine, dans notre humanité, dans notre sensibilité, dans nos valeurs, Bien, on va faire attention justement à ceux qui, qui, qui, qui nous protègent dans les hôpitaux, ceux qui nous soignent dans les hôpitaux. Et euh, j'abonde dans le même sens que justement ce médecin-don euh, qui a fait tout un témoignage tantôt, c'est très, très, très, très exact, très émouvant aussi. Et euh, il faut rester sensible à ça. Puis, je pense qu'ici au Québec, euh, euh, malgré qu'on on vit dans l'abondance euh, par rapport à plusieurs autres pays dans le monde, euh, je pense qu'on comprend ça. Puis, euh, j'espère que vous allez continuer. Donc, paniquez pas pour ce qui est de l'endettement, puis écoutez pas surtout les médias d'information. Ça, vous allez en avoir une gang de trucul la dedans une gang de, de nul, comme on dit, excusez l'expression, mais juste... Euh, J'ai un texte là où justement il y a quelqu'un qui avait fait justement toute un, tout, tout une, une performance sur ce qu'il pensait de tous les médias d'information à travers le monde, la façon qu'ils fonctionnent et tout ça. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ces gens-là sont, sont menteurs où ils sont payés pour tromper. C'est comme le fameux MDSC que j'ai commencé à parler tantôt, mon dossier Service Canada. Euh, ils m'ont demandé le nom de ma personne étudiante, j'ai dit Normandin, Jacques Normandin, ensuite, de ça, numéro de la social sociale 231-249-525, il n'a de date de naissance, mais ben, j'ai dit, il n'y en a pas. Elle ben, dit, comment ça? Ben, j'ai dit, il n'y en a pas. Il dit, directeur de civil, puis j'ai regardé sur mon certificat de naissance, c'est vrai, dans la partie du bas le nom qui est à l'envers, mais il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de parents, euh, il n'y a absolument rien. Son nom est à l'envers, mais il y a un numéro d'assurance sociale, lui. Ils ont pas donné un numéro d'assurance sociale à Joseph Normandin, à Pierre Normandin, puis à Antoine. Ça, Ils n'ont pas donné un numéro d'assurance sociale à ces trois-là. C'est seulement à Jacques. C'est lui qui a été choisi. Mais par contre, euh, je vais vous en montrer un autre ici. Il y en a un, c'est un nom composé. Ceux qui ont des noms composés, ah bien, regarde. Regardez pour ceux qui ont un nom composé. C'était déjà prévu d'avance. Mes parents ne savaient pas. Donc, on regarde ici, Jean-Marie, sur la pièce, la partie principale du sortie de connaissance, il y a un trait d'union. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis en réversion en bas. Donc, euh, quand qu ils l'ont mis en réversion en bas, Jean-Marie, qu'on voit ici, ça là, c'est un nom usuel. C'est pas un nom courant. Si vous voulez avoir un nom courant qui n'est pas un nom usuel, vous allez euh, à, à l'hôpital où vous êtes né, vous demandez l'attestation de naissance, et quand on va vous demander votre nom, vous allez donner un de vos prénoms que vous avez dans votre certificat de naissance, sauf celui, sauf le prénom, qui a un numéro d'assurance sociale. C'est pour ça que moi, vous vous posez la question tantôt, comment ça, lui, il y a, il a jean, jean Normandin ici, hein, puis de l'autre bord, mais c'est bizarre, il y a Jean-Antoine. C'est parce que jean Normandin, c'est un nom usuel, c'est un prénom usuel, alors que Jacques-Antoine, c'est aussi un prénom usuel, mais lui ici, étant donné qu'il n'y a pas de trait d'union entre les deux, puis ça c'est à cause du directeur de l'État civil et du ministère de la Justice, parce que vous savez que c'est le ministère de la Justice du Québec, du barreau du Québec, qui administre tous les certificats de la naissance ici au Québec, bien, étant donné qu'il n'y a pas de trait d'union, c'est comme s'il y avait deux personnes sur Normandais en bas. Donc, ils reconnaissent qu'il y en a deux, donc, si elles reconnaissent qu'il y en a deux, on prend le montant de 5 millions, on le rajoute à 7 millions, et ça fait 13 millions euh, 46 787 dollars euh, qu'ils doivent payer, simplement, en sûreté, qui est la sûreté qui garantit la valeur euh, de cette, euh, cette inscription-là, ce numéro d'inscription de naissance-là. C'est parce que, Jacques-Antoine, je suis allé chercher à l'hôpital, c'est moi-même, de mon propre chef, je me suis rendu à l'hôpital Saint-Charles à Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, c'est euh, l'hôpital, euh, attendez un peu, on a remercié. Avant ça, c'était Saint-Charles. Et puis là, ils m'ont demandé mon nom, puis mon nom à moi, c'est Jacques-Antoine. C'est mon choix à moi. C'est personnel, c'est privé, ça ne regarde pas personne. C'est courant, c'est pas usuel, c'est un nom courant. C'est le nom courant que mes amis, ceux qui m'aiment, mais ceux qui me connaissent et tout ça, m'appellent le gouvernement. Le gouvernement, lui, quand ils ont décidé de m'appeler Jacques-Antoine en disant que c'est la même chose que Jacques Normandin, euh, et c'est pour ça qu'on m'a emprisonné euh, en 2014, parce qu'ils ont dit, oh, pff, les prénoms, les noms de famille, c'est tout pareil. Savez-vous, il euh, y a un gars qui a présenté justement son certificat de naissance au juge. Euh, Je pense que c'était euh, euh, Stéphane Marcoux euh, à Gatineau, et le juge ne a tout simplement pris le certificat de naissance, il l'a mis dans la poubelle. Il a mis ça dans la poubelle, je vous le dis. Là. Donc ça, ça veut dire qu'on est vraiment rien. Quand on arrive avec notre certificat de naissance devant un juge, que le juge ainsi que les avocats, c'est fameux, puis pourtant, je ne veux pas toutes les condamner, parce que j'ai des bons juges qui m'ont donné raison, j'ai des bons juges qui comprennent. Ce qui est arrivé dans ma vie et dans toute la question de l'identité, euh, ils, ils sont baillonnés ils n'ont pas le droit de dire la vérité, mais moi je la dis à leur place, puis il y en a qui ont accepté que je dise la vérité à leur place. Pour ce qui est des avocats, écoutez, ce euh, sont rares les avocats qui peuvent gravir euh, l'échelon de la vérité, ils n'ont pas le choix. S'ils ne mentent pas, ils perdent leur profession. C'est un, une profession de menteur, les avocats. C'est comme ça si qu'on continue. Non, non, je pas tout pareil. Je vais vous dire franchement c'est tellement pas tout pareil que il y avait deux dossiers judiciaires puis je vais vous donner les numéros c'est quand même assez spécial c'est 455-73 qui veut dire juridiction de la chambre royale du Canada-000368-0145 et l'autre ça se va être 455 73 7 -147, 147 Ça, c'est pour euh, Jacques Normandin. Il y en a un, c'était pour la compagnie numéro euh, euh, 200, là, un peu. C'est 91-85-88-60 Québec Inc. Elle ne me revient pas, là, ma compagnie numéro. Mais peu importe. Il y en a un, c'était la comp compagnie numéro, puis l'autre, c'était Jacques Normandin. Et euh, en fin du compte. Euh, des amendes qui avaient été euh, chargées à, à ces deux individus-là, qui, qui sont inanimés. Ils ont jamais été payés. Parce que quand j'ai quitté, ils ont voulu que j'en un formulaire, puis c'était... C'est formulaire SJ770. écrit écrit « délinquant » en dessous. Mais moi, je ne le savais pas. Je ne voulais plus signer, parce que quand j'ai passé en cours devant l'honorable juge Julie Beauchaine, parce que je peux dire qu'elle est honorable quand même, même si elle m'a envoyé en prison... Elle a été correcte, elle n'avait pas le choix de faire, mais elle l'a dit quasiment, donc, elle n'avait pas le choix de faire ce que lui disait le gouvernement. C'est parce, parce que Jacques Normandin, que je représentais, a été jugé, jugé en 2012 et là, il fallait qu'elle applique le jugement en 2014. Mais le jugement a été rendu contre la personnalité juridique Jacques Normandin 231-249-525 en 2012. La question d'indépendance des juges, ça existe. Mais la question d'impartialité des juges, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Les juges sont payés pour donner de l'argent au gouvernement. Vous savez que l'impôt, il n'y a pas de loi là-dessus. C'est la loi I3 de 1985, article 1, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est l'article 1. C'est confirmé dans la loi fédérale Z03 de 1985 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Si elles ne sont pas législatives, qui peut faire des lois à la part du gouvernement? Mais les juges puis, euh, la juge Chantal Lamarche, en 2019, euh, le 23 mars 2019, a créé l'Assemblée générale du Québec de François Paradis de la CAC, et elle l'a créé dans le dossier 500-17-102-828-186. Donc, maintenant, le Parlement du Québec de 1968 possède deux assemblées. L'Assemblée générale euh, de Jacques Chagnon, à l'époque du Parti libéral, et depuis 2019, c'est l'Assemblée euh, nationale, je dis bien l'Assemblée nationale euh, de Jean-Chagnon, qui est enregistré au registre des entreprises sous, sous le numéro 88-13-81-8000. Mais en 2019, Chantal Lamarche, juge Chantal Lamarche de Côte-Supérieure, dans le dossier que je vous ai énuméré tantôt, a créé l'Assemblée générale de François Paradis, qui trouve être le président de l'Assemblée nationale. Et Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de numéro d'enregistrement enregistré des entreprises, y a absolument rien. Mais ça ne fait rien. C'est n'importe quoi ici. C'est n'importe quoi. Mais, écoutez, euh, chapeau à François Legault. Chapeau euh, au premier ministre du, Quai du Québec. Moi, cet homme-là, je, je l'ai en très haute estime. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Euh, il fait son possible. On sait qu'il est humain. Je le sens quand je l'écoute, je sais qu'il est humain. C'est pas tout le monde qu'on peut sentir qu'il est humain, qu'il y a l'humanité là-dedans. Puis mon petit Justin euh, Trudeau, que c'est pas de sa faute, mais là, on l'a poussé de même, là. T'sais? Il été embarqué là-dedans dans cette galère-là, alors que, tu il a toujours été sur une, hein, dans la ouate, ce petit gars-là. Tu sais, peut pas y en vouloir, là, il fait son possible, il s'exprime bien. Euh, fait que, mais. Ce n'est pas ça qui, qui va régler les problèmes du pays ici. Il pas du tout oublier ça. La seule chose qu'il y a, c'est que méfiez-vous des informations qu'il y a dans les médias d'information à Radio-Canada ou à TVA. Hein? Euh, peu importe où, à, à Radio, à, je sais pas moi, Arcan et, et son collègue. Donc, euh, donc euh, il faut faire attention parce que là, ils vont vous dire que vous allez vous endetter puis le gouvernement. Non, non, il n'y a pas de dette, c'est de l'argent qui est créé qui est créé, puis ensuite de ça, ben les banques, savez-vous qu'un mmh. de liquidité par tête au Canada actuellement est de 6,29$ par tête. On est 37,677,000 de population. C'est 6,29$ par jour par tête pour vivre. À chaque dollar qu'on dépense, le gouvernement, l'Association canadienne des paiements, qu'on appelle Paiement Canada, enregistre pour 1,145$ de 30%. Ça, ça sera des transactions effectuées par des commerces et des industries. Ce n'est pas par un particulier. C'est seulement par des commerces et des industries. Eux ne fonctionnent qu'avec de l'argent NSF sans provision, sans monnaie euh, numéraire et divisionnaire. Transactions. Donc, chaque dollar en pièce équivaut à 1145 dollars en monnaie NSF. Et la monnaie NSF, 1145 dollars, elle rapporte des intérêts autant sur l'endettement que sur les profits d'une compagnie ou de des gens qui ont investi de l'argent puis qui s'enrichissent euh, avec euh, cette monnaie-là, avec l'argent qu'ils ont placé. Parce qu'oubliez pas que ça rapporte des intérêts en monnaie NSF. Les marchés boursiers actuellement dans le monde, euh, ils sont en train de s'écraser, mais il y a une purge qui se fait, c'est normal. Donc les millionnaires moins importants vont disparaître. Puis les, les millionnaires les plus riches vont s'approprier euh, les agents des millionnaires, des euh, moins riches dans les milliardaires. Là. Pas les millionnaires, excusez, mais les milliardaires. Donc, il y a des milliards qui vont tomber, les gens vont tout perdre. Puis ces milliards-là, mais ben, les, les plus riches dans les milliardaires vont, vont s'approprier ça. Donc, mettons qu'il y a 10 000 milliardaires sur la planète actuellement, ben, ils vont se retrouver peut-être avec 2 000, 2 500 milliardaires, puis les autres, ben, ils vont les avoir purgés. C'est un. Euh, un nettoyage économique. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, je ne sais pas. Fait que là-dessus, Dieu vous bénisse en union de prière et euh, on continue l'histoire puis si vous avez des questions, Jacques-Antoine au 438-390-6246 c'est mon cellulaire, 438-390-6246 et bon courage et écoutez les consignes telles que c'est supposé. Il y a des médecins actuellement qui en ont plein les bras ainsi que les infirmières et tout ça. Donc, euh, restez chez vous. Puis euh, on écoute un peu de musique puis euh, on joue aux cartes. Je ne sais <rire> Bonne journée à tous. Donc, euh, je vais arriver aussi avec un texte que je viens d'écrire euh, qui est quand même assez important. Euh, je dis ceci. Mon client refuse d'encaisser le chèque du fédéral. Numéro 2171-9981-5397, qui est au montant de 8182 et 71 daté du 30, du 30 juillet 2018. Donc, euh, vous êtes, semble-t-il, des voleurs, des escrocs qui volent sans loi les pauvres de moins de 200 000 USD de revenus en monnaie NSF depuis la réserve de liquidité per capita qui est de 6,29 USD par jour. Conclusion, 1$ dollar canadien équivaut à une valeur de 1145 dollars NSF enregistré à l'Association canadienne des paiements. Parce qu'oubliez pas que le 1145 pour chaque dollar, mais ce 1145 c'est l'argent que, justement, utilisent les commerces, les industries, les grandes entreprises multinationales. Elles ne fonctionnent qu'avec de la monnaie NSF. Une faillite paye souvent 10 cents c'est-à-dire 10 de la valeur réelle des biens de toute la personnalité juridique inanimée, qui est la propriété des deux parlements. Ici, les deux parlements n'ont aucun souverain ici au Canada depuis 1985, ce qui annule tous les actes politiques et judiciaires qui ont été rendus depuis 1985 par l'oligarchie judiciaire qui depuis 1968 au Québec refuse de révéler la vérité du pays 1968 de l'État national du Québec à raison de la suppression de la désignation de province pour la sûreté provinciale du Québec de 1967 devenue la sûreté du Québec depuis 1968 pendant sa désignation, perdant alors sa désignation provinciale depuis 1968. Ici, euh, j'abonde dans le, la question du mouvement des jardins. C'est encore là une gang de voleurs et de bandits. Vous avez volé, mouvement des jardins, 111 000 au numéro d'assurance sociale 226 277 622 RI et 257 399 659 RI. Ça, c'est mes parents, mais dans leur, dans leur existence inanimée. Vous comprenez, les personnalités juridiques qui sont la propriété de, des gouvernements. Et, euh, et on voit les ça sans loi ni droit selon la...